la lune sera dans votre deuxième maison, dans le taureau. Vous pourriez vous fier à votre intuition durant cette journée. N'ayez pas de soucis, elle vous guidera dans la bonne direction, surtout au niveau relationnel. Si vous essayez de rationaliser les choses, vous n'y arriverez peut-être pas. Vous serez assez ouvert d'esprit que vous pourriez échanger et vous ouvrir à vos bien-aimés à propos de vos émotions. Votre optimisme continue aussi à vous faire aller plus loin dans vos rêves et dans vos désirs. Mardi et mercredi, la lune sera dans les Gémeaux, votre troisième maison, opposant votre gouverneur Mars qui est dans le Sagittaire. Ce qui pourrait vous rendre un tempérament fluctuant, bien que les Gémeaux est un signe favorable et amical pour vous. Cette mauvaise humeur pourrait causer quelques irritations au niveau do domestique. C'est pour cela que vous devriez contrôler votre impulsivité au niveau surtout de la parole. Par contre, cet aspect combiné à Kiron dans votre signe euh, signifie que cette période sera la meilleure pour militer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 Votre quatrième maison, bien que la Lune fasse un carré avec votre signe, ce qui n'est pas vraiment favorable, mais elle fait des beaux aspects aussi avec Vénus, Uranus et Neptune. Mais vendredi, elle oppose Jupiter, Mercure, Saturne et Pluton. La Lune est dans votre quatrième maison, donc chez vous, votre foyer et votre famille, faisant un trigone avec Vénus, ce qui apportera à votre foyer de la tendresse, de l'harmonie et de l'amour. Donc, pas de soucis au niveau domestique. Vos rapports sexuels aussi profiteront de ce bel aspect entre la Lune et Vénus, car ils seront injectés par les émotions, par beaucoup d'amour et beaucoup de tendresse. Au niveau de, vous, de votre boulot, vous devriez peut-être... Euh, être prudent, ne pas euh, euh, entrer dans des confrontations inutiles. Samedi, dimanche pour le Québec et samedi PM, dimanche pour l'Europe. La Lune sera dans le Lion, votre cinquième maison. Euh, en plus, Vénus fait un sextile avec Uranus ce qui va augmenter votre désir et votre besoin de plaisir et d'excitation. Déjà la lune est dans votre maison de plaisir, d'amour et de la créativité et vous pourriez faire des avancées originales au niveau artistique et créatif si vous travaillez dans ce domaine. Votre pouvoir de séduction et votre magnétisme personnel feront tourner des têtes. La chance vous sourit Profitez-en. Par contre, je dois vous avertir que l'opposition de la Lune à Jupiter durant cette période pourrait vous rendre trop direct au niveau de l'expression de vos émotions, ce qui pourrait apparaître à certaines personnes comme étant une faiblesse. Également, soyez attentifs aux dépenses impulsives. C'est tout ce que j'ai pour vous, chers béliers, pour cette semaine.